Je suis David Le Breton, professeur à l'Université de Strasbourg. Mon travail porte essentiellement sur les conduites à risque des jeunes générations, sur la douleur. Mais l'un des livres auxquels je suis plus attaché est celui qui portait sur le silence. J'avais essayé de construire une anthropologie du silence, voilà, qui s'appelle Du silence. Et donc, Philippe Breton et moi, nous nous sommes rencontrés autour de cette question, puisque Philippe est l'auteur d'un bel ouvrage qui s'appelle « l Éloge de la parole », entre autres. Voilà. Philippe ben, Philippe. Donc, Philippe Breton, je suis professeur aussi à l'université de Strasbourg euh, plutôt spécialisé depuis quelques années à la fois en anthropologie de la parole c'est cette occasion que nous nous sommes rencontrés mais aussi depuis quelques années, c'est évidemment en rapport avec la question de la parole euh, en anthropologie de la violence puisque une des thèses que je soutiens comme d'autres est évidemment que la parole est une alternative euh, possible en tout cas euh, à la violence voilà, et donc nous avons eu envie de mêler nos voix à travers un texte qui faisait dialoguer à la fois la question de la parole et la question du silence, à travers des mails que nous échangions sur des thématiques que tu redéfiniras peut-être tout à l'heure, mais en tous les cas, nous avions un axe à chaque fois. Et puis nos textes donc, étaient extrêmement écrits et, et rediscutés, et sous une forme d'ailleurs un parfois un peu polémique, ouais. en toute amitié, mais on, en revanche, nous nous étions donnés comme objectif de défendre un certain nombre de thèses. Tout à fait. Bah, c'est une méthode de travail un peu classique, c'est au fond une correspondance épistolaire. Oui, c'est ça. Même si vrai. on a choisi le support internet, évidemment, aujourd'hui, mais c'est une correspondance épistolaire. Mm -hmm. On avait choisi, effectivement, de découper notre problématique de... L'interaction de la parole et du silence euh, en fonction d'un certain nombre de thèmes, hein, oui. euh, la violence, oui. l'intériorité, euh, le corps, le, le, sacré, le, sacré, le sacré, qui oui. constitue autant oui. des chapitres oui. du livre. Le, le livre est très rust... construit de façon très rustique, hein, très, très, très simple, et à chaque fois qu'on avait isolé un, un thème, comme le, le corps ou l'intériorité, eh l'un commençait euh, euh, à proposer quelques réflexions, une dizaine, une quinzaine de lignes, l'envoyait à l'autre, mmh. euh, qui prenait son temps d'ailleurs, hein. je crois que ce livre c'est mmh. aussi euh, une manière de prendre son temps, ouais. euh, l'autre répondait, et, et, et c'est un échange qui s'est euh, construit autour de ces différentes euh, thématiques. C'est presque un livre écrit en marchant, d'ailleurs, hein, sur le mode de la conversation, en tous les cas, de, de la patience, de l'écoute. Euh... Je crois qu'on était d'ailleurs très fidèle à l'éthique euh, ne... de la parole, et puis une certaine éthique du silence, qui n'est pas du tout un renfermement euh, sur soi, puisque la, la violence peut être aussi une manière d'être réduite au silence, et peut être aussi une forme de violence, de même que la parole peut être aussi une forme d'agression. Mais on, euh, on, on s'est baladé dans cette euh, vision... Euh, à la fois anthropologique, évidemment, du silence et de la parole, mais en, sans occulter d'ailleurs la dimension de l'ambivalence de, aussi, qui peut toucher le silence, qui peut toucher euh, la parole. À... Tout à fait. Et puis il y a un thème sur lequel je crois on se rejoint beaucoup, qui est la question de l'intériorité, Donc hein, oui, -à, à la fois la, le silence et la parole nourrit cette question de l'intériorité. C'est pour ça, d'ailleurs, que le livre est présenté, c'est juste comme présentation, non pas comme une antinomie. à aux excès de la communication moderne, mais quand même comme une sorte de contrepoint hein, oui. en disant, ben voilà, la communication, oui. ça nous entraîne vers des, oui. des spirales interactives et prenons le temps, euh, marchons, oui. Euh, oui. réfléchissons, euh, revenons à l'intérieur de nous. Je crois que le, le dialogue qu'on a noué est effectivement à l'image de la thématique qu'on oui. qu qu propose, qu propose au lecteur, hein, on partage avec le lecteur nos, nos réflexions sur ce livre. Il y a une dimension de résistance d'ailleurs, je crois, oui. Oui, de résistance à, à l'air du temps. Résistance dire. à l'air du temps, et aux impératifs de la communication, la tyrannie de la communication, là on était plutôt dans la jouissance de la conversation, jouissance de la parole, de l'échange de paroles, qui implique des moments de silence, de pause, d'écoute. Tout à fait, ben, on espère qu'on vous a donné un petit peu le goût de, de, de lire le livre, et euh, en tout cas on sera ravis euh, de le partager avec tous nos, tous nos lecteurs. Voilà.